Willow a tenu depuis 17 ans grâce à une seule chose, le bouche-à-oreille de nos clients. Il faut savoir que l'immense majorité des clients qui nous ont rejoints l'ont fait sur recommandation de clients déjà existants. Je pense que les gens qui utilisent nos outils sont assez contents de, du service qu'on leur propose pour en parler autour d'eux et, et surtout rester, rester très longtemps avec nous. Notre premier client qui a signé avec nous en 2004 est toujours présent chez Willow 17 ans après. Donc voilà, les gens restent chez nous, en parlent autour d'eux et nous rejoignent de plus en plus nombreux.